et hello tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo sur zelda ça c'est zelda alors n'oubliez pas de dire aux, aux commentaires si vous voyez très bien zut c'est